elle s'était déjà vue en possession de l'une de leurs premières sources de revenus. Les collectivités territoriales décentralisées semblent bien déçues à ce jour en sachant que la loi, surtout le Code général des impôts, ne leur permet de collecter des taxes relatives à l'activité publicitaire qui a lieu dans leur territoire. Après une réunion tripartite, Minfi, Mindevel et acteurs du secteur publicitaire dont les régies, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazu, a fait savoir dans un courrier adressé au ministre de la décentralisation et du développement local que seul l'État peut créer un impôt. En effet, se basant sur le Code général des impôts et aux dispositions de l'article C3, le ministre a tenu à rappeler le chemin qui doit être pris afin de créer un impôt, une taxe ou encore une redevance. Tout d'abord, il faudra faire une loi qui va passer par le législateur avant d'être promulguée par le président de la République. Et tel n'est pas le cas pour les collectivités qui veulent prélever une redevance auprès des régimes publicitaires. Si on n'en est pas encore là, les collectivités sont appelées à créer à leur compte des espaces publicitaires qui pourront être loués ou utilisés, ceci en conformité avec l'article 393 du Code général des collectivités territoriales décentralisées.